Bien, donc euh, aujourd'hui on va, on va continuer un petit peu ce qu'on a fait hier et euh, il est bien possible que de temps en temps je croise un petit peu euh, ce que Yves Rother notamment a, a expliqué hier matin. Bon, J'ai un peu ajusté mon, mon propos à, à ce qui s'est passé hier. Alors première chose, euh, je dirais euh, à la suite aussi de ce qui a été présenté hier, que le, le, le problème des, des difficultés scolaires, et je vais dire pourquoi j'insiste sur difficulté plutôt que sur réussite, je dirai après, euh, c est, c est, le problème, c'est un problème d'opacité, un problème de, un problème de, de point aveugle. Euh, Yves Reuterre a dit hier que pour les élèves, euh, un certain nombre de choses étaient opaques, euh, mal comprises, euh, incompréhensibles dans le milieu dans lequel ils vivent, et il me semble que pour nous, mon expérience avec des équipes euh, d'enseignants, des équipes de, de, de direction me montre qu'il y a beaucoup de choses que nous ne percevons même plus ou que nous ne percevons pas dans notre environnement et euh, qui font que nous n'arrivons pas à résoudre les problèmes qui nous affectent, euh, problèmes créés par les difficultés des élèves, problèmes d'organisation, etc et donc une, une, une partie de ce que je vais dire va tenter de, de, de travailler sur cette question de l'opacité et des points aveugles et puis deuxième chose qui a aussi été évoquée par Yves Reuterre hier c'est qu'au fond nous vivons dans les mondes de l'éducation le monde de la formation euh, dans un milieu dans lequel il y a beaucoup d'idées qui circulent beaucoup d'idées un peu simplistes euh, ce, que, ce que Yves Reuterre appelait hier des stéréotypes et nous sommes euh, souvent victimes de toutes sortes d'idées qui circulent dans le milieu. Et malheureusement, le milieu éducatif et le milieu de la formation, c'est aussi le milieu politique, c'est le milieu des opinions ordinaires. Euh, les médias, les politiques, tout un ensemble de gens s'autorisent à parler de l'école, à parler de la formation, sans y connaître grand-chose. Et malheureusement, il y a beaucoup d'idées qui circulent. Et mon expérience montre que euh, les professeurs, les formateurs, les chefs d'établissement, euh, bah, ils sont pris aussi par ces idées qui finissent par organiser leur manière de penser. Donc on, on, on va voir un certain nombre de points comme ça qui reviennent et qui nous empêchent souvent de penser correctement aux problèmes qu'on qu rencontre. Alors première chose, hein, difficulté, euh, difficulté avec un S hein, puisque le titre, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai proposé ou pas, mais c'est il y a des difficultés et euh, il y a des difficultés des élèves. Mais si on essaye de définir ce que ça peut être, c'est plutôt les difficultés que des élèves rencontrent et éprouvent. Euh, au cours de leur euh, activité avec euh, les milieux scolaires, puis les milieux de formation. Donc ils éprouvent des difficultés, ils rencontrent des difficultés, et c'est avec ça qu'on doit travailler. En le disant comme ça, je fais comme Ivreter, c'est-à-dire j'externalise un petit peu la, la difficulté, je ne dis pas c'est dans le corps, dans l'esprit des élèves, des apprentis, des stagiaires, ce sont des difficultés qu'ils éprouvent et qu'ils rencontrent, et ça nous donne un objet de travail. L'objet de travail, c'est les difficultés éprouvées et rencontrées. Et deuxièmement, indissociablement, et là, il faudrait parler aussi de configuration, les difficultés éprouvées et rencontrées par les élèves, les apprentis et autres, sont aussi euh, dans, le, dans la même configuration que les difficultés que nous éprouvons, que vous éprouvez et que vous rencontrez avec les élèves et avec leurs difficultés. Et donc, ça forme un ensemble, je dirais... Si les élèves, euh, si vous ne vous préoccupez pas des difficultés des élèves, ce qui est tout à fait possible parfois, il suffit d'en de, mettre certains un peu à l'écart ou de faire comme le disait Christelle hier, euh, bah, on, on les exclut. D'une certaine façon, on résout le problème des difficultés. Mais malheureusement, dans un grand nombre de cas, nous cherchons à faire mieux et donc ça nous crée à nous-mêmes des difficultés. Et euh, on, on peut donc reprendre le terme de d'Ivretaire d'hier. On a des configurations ou des constellations. Deux difficultés qui sont à la fois celles rencontrées et prouvées par les élèves, celles rencontrées et prouvées par les professeurs, les formateurs, les chefs d'établissement et autres. Deuxième chose que je voulais dire sur les, la question des difficultés, euh, je, je le redis aujourd'hui, plusieurs fois on m'a dit, mais pourquoi euh, vous parlez des difficultés dans l'enseignement agricole alors que notre objectif c'est la réussite Alors pourquoi en effet parler du côté a priori négatif euh, tout, bien sûr, il faut reconnaître qu'il n'y a pas que des élèves difficiles ou des élèves en difficulté. Et ça, on est tout prêt à l'énoncer. Deuxièmement, euh, si notre objectif est la réussite, et évidemment personne ne va aller contre, il n'empêche, et là je vais insister sur cette question, que euh, les difficultés sont un fait. Sont un fait qui est probablement beaucoup plus présent qu'autrefois, dans l'enseignement agricole, dans le, les autres enseignements également, mais on ne va pas en parler aujourd'hui, c'est plus récurrent, c'est plus critique, puisque à de nombreuses reprises, nous avons, dans le système national d'appui, été amenés à intervenir, et moi parfois en extrême urgence, dans quelques établissements, parce que euh, les, les, les difficultés étaient tellement critiques que euh, les personnels n'arrivaient plus du tout à faire le travail qu'ils ont évidemment envie de faire. Donc, euh, cette question des difficultés, il ne s'agit surtout pas de les mettre de côté, mais au contraire, comme l'a dit le Draf hier, de les prendre à bras le corps, parce que sinon, on ne peut pas euh, s'attendre à la réussite, et à la réussite pour le maximum d'élèves qui, qui, qui peuvent intervenir. Alors, ça crée un embarras parfois, et les chefs d'établissement n'aiment pas du tout qu'on parle des difficultés dans l'enseignement agricole. Évidemment, je le comprends très bien puisque un des objectifs, c'est bien d'avoir une réputation et une réputation qui permet d'accueillir des élèves, des bons élèves, de, de séduire les familles. Et euh, cette, cette préoccupation est tout à fait légitime. Mais en même temps, euh, il me semble qu'une des, des valeurs ajoutées de l'enseignement agricole et de l'enseignement professionnel agricole notamment, c'est bien de montrer aussi à quel point on peut créer de la réussite et créer de la réussite parce qu'un certain nombre de conditions sont réunies pour que les difficultés soient résolues. Alors, c'est très compliqué puisqu'on est dans un paradoxe, pas trop en parler, mais en même temps, euh, l'affirmer et l'affirmer euh, à la face de, de tous, à la face du monde, comme on dit. Dernier point sur lequel je voudrais insister sur, sur l'importance de traiter la question des difficultés, c'est tout simplement que c'est une chose bien connue qui avait été découverte dans les zones d'éducation prioritaire, c'est que le, le, le, le, premier, le premier travail pour s'attaquer aux difficultés, c'est de les identifier précisément. Le problème que ça pose, euh, c'est qu'une difficulté ne va jamais seule. C'est-à-dire que les difficultés qu'éprouvent les élèves, qu'ils rencontrent, et les difficultés que nous éprouvons et que nous rencontrons avec eux, elles forment souvent des ensembles un peu confus, entremêlés. C'est-à-dire, il y a une difficulté en entraîne une autre, une difficulté en appelle d'autres, les difficultés sont reliées entre elles et se, se, comment dire, se, compliquent, se complexifient parce qu'elles forment un réseau de difficultés. Et euh, le problème que l'on a, c'est d'identifier la nature exacte des difficultés pour pouvoir agir dessus. Or, mon expérience, et là je pourrais me rappeler un peu de la longue expérience de Château-Chinon dont vous avez entendu parler hier, c'est que, aussi bien les chefs d'établissement que euh, les professeurs, les formateurs et autres, vous avez tendance à vouloir en résoudre plusieurs en même temps. Et j'ai souvent observé dans le, le long travail d'accompagnement que je pouvais faire, que on dit, bon, on va s'attaquer à une chose qui nous, qui nous embête beaucoup, par exemple, les, les élèves s'apostrophent en classe, ou euh, les élèves où font tout le temps tomber leur matériel euh, pendant le cours, vous voyez, des petits problèmes comportementaux, et, euh, ah ben oui, mais en même temps, euh, donc on va travailler là-dessus, oui, mais on pourrait travailler en même temps sur autre chose, ah oui, puis en même temps, on pourrait travailler sur la citoyenneté, parce que ceci, cela, et donc vous avez tendance, généralement, à expanser le nombre de difficultés et d'objectifs que vous voudriez traiter, euh, en s'attaquant à une difficulté particulière. Or, l'expérience montre souvent que c'est parce qu'on traite une difficulté particulière qu'ensuite on s'attaque à une suivante, qu'ensuite on la relie à une troisième, qu'on peut avancer progressivement dans le temps pour résoudre un peu sur la longue durée les difficultés qui sont rencontrées. Autre point euh, qui, qui, qui est très intéressant, c'est que, ça c'était groupe plusieurs groupes de travail avec des chefs d'établissement qui me l'avaient appris, c'est que, euh, comme on est pressé, on a souvent tendance à chercher d'abord une solution. Et avant même d'avoir fait l'analyse des difficultés et des conditions qui peuvent éventuellement les créer ou les renforcer, on va chercher les solutions les plus proches ou les solutions connues, ou les solutions qui sont dans le périmètre géographique de l'établissement. Certaines fois, bah, ah ben oui, on connaît quelqu'un qui, dans un autre établissement scolaire de l'éducation nationale ou ailleurs, a fait quelque chose qui paraissait intéressant, on va le faire dans notre établissement, et puis, sans doute, ça produira quelque chose. Et ça s'accompagne généralement d'une autre attitude, qui est de dire, bah, si ça marche, on le garde, mais si au bout d'une semaine ça ne marche pas, on l'abandonne, on cherche autre chose. Ce qui, évidemment, ne risque pas de fonctionner puisque souvent, quand on expérimente quelque chose, il s'agit de le mettre en place, de l'essayer, de regarder ce que ça donne, d'en faire un bilan, de, le poursu de poursuivre l'expérimentation, de l'ajuster, etc. On ne peut pas porter de jugement sur les mises en œuvre de solutions pour résoudre les difficultés euh, au bout d'une semaine, au bout d'un court laps de temps, surtout sans avoir mis en place quelque chose euh, que j'appelle moi mis sous observation, c'est-à-dire on le fait on le fait ensemble, on regarde ce que ça donne, on analyse, on modifie, on, on, on, on essaye de, de, de réexpérimenter avec les modifications, puis ensuite on voit ce que ça pérennise, on essaie de le pérenniser pour un certain temps. Alors vous voyez que j'énonce un certain nombre de, je dirais, de représentations, de, de pratiques, d'attitudes que nous avons spontanément vis-à-vis -vis de ces questions et qui ne nous permettent pas souvent d'aller jusqu'au bout euh, du travail qu'on pourrait faire. Alors on le rencontre aussi bien à l'éducation nationale qu'à l'agriculture, ou ailleurs, hein. ce sont des, des, des, des pratiques, des attitudes qui, euh, qui évidemment euh, ne sont pas spécifiques à notre système d'enseignement. Autre chose encore, euh, il me semble qu'aujourd'hui euh, on progresse encore, mais euh, on continue souvent à considérer que la question des difficultés, n'est pas normal, c'est exceptionnel, c'est scandaleux, c'est une crise, euh, ça va passer. Et il ne me semble pas du tout que ce soit une manière euh, d'aborder les questions. Je crois que ça, c'est un fantasme de penser que les difficultés, ça va s'arrêter, que c'était deux, trois années, que c'était des classes exceptionnelles et tout. Malheureusement, je pense, et toutes les observations le montrent, hein, que les difficultés rencontrées, éprouvées, apportées par les élèves dans les établissements, c'est quelque chose qui va être durable. Ben, on, on continue d'avoir quand même un pourcentage très élevé d'élèves qui sortent de troisième euh, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés et comme nous sommes les établissements qui accueillons les élèves à cet âge-là, il est clair que ce n'est pas prêt de s'arrêter et donc nous devons trouver, considérer comme normal euh, le fait d'avoir dans notre champ de travail euh, à traiter la question des difficultés euh, des élèves et donc des difficultés que ça nous pose en tant qu'enseignants, chez d'établissements, etc. Alors si, si on prend ça, et c'est souvent les équipes quand, quand on a une rénovation comme celle de château chinon ou d'autres gens qui se sont engagés dans des projets, souvent, ils sont partis de cette idée « Oui, il y a vraiment quelque chose à faire et il faut faire quelque chose, souvent quelque chose d'un peu, peu massif parce que, de toute façon, ça ne va pas s'arranger comme ça. On ne peut pas espérer que la prochaine cohorte ou la prochaine génération va être différente. Ce n'est pas la peine d'attendre. Autant s'y mettre maintenant et s'y mettre en prenant les choses à pleine main. Et donc, ça veut dire que il y a d'autres points de connaissance ou de points de, de, de conviction qu'il s'agit d'énoncer. Premièrement, il y a quelque chose à faire. Et alors, Ce qui prouve qu'il y a quelque chose à faire, c'est que toutes les équipes qui s'y sont mises et qui ont eu la chance d'avoir de bonnes conditions pour s'y mettre et réussir, ont réussi à faire un grand nombre de choses qui ont transformé non seulement les élèves, leur activité, leur connaissance, leur attitude, leur éducation, etc., mais qui ont souvent et là j'insiste encore plus que l'a fait Christelle hier, euh, qui ont souvent transformé la nature du travail des enseignants. Et moi j'ai appris l'ergonomie, donc je suis très sensible euh, aux conditions du travail, euh, à la santé au travail, à, à, à, la, à la motivation, à l'enthousiasme, etc., qui peut s'accompagner euh, du travail. Et souvent, euh, un des principaux indicateurs de réussite, c'est quand les enseignants euh, n'ont plus la même fatigue, quand les enseignants euh, viennent au travail avec davantage de sourires, viennent au travail et acceptent de revenir au travail, ne cherchent pas la mutation, hein, C'est Christelle l'a dit hier, mais il me semble que toujours la question des difficultés doit être prise du côté des difficultés des élèves, mais du côté des difficultés que nous éprouvons avec les élèves, et que toutes les solutions que vous essayez, tous les, les choix d'action que vous allez imaginer ou essayer de mettre en œuvre, vous devez toujours vous poser la question « qu'est-ce que ça va faire aux élèves ?» Mais qu'est-ce que ça va nous faire à nous, en quoi ça va améliorer la qualité de notre travail et en quoi ça va l'améliorer sur du long terme. Et euh, c est, c est, ce sont deux cribles de questions qui sont euh, très intéressants à, à, à conserver. Il euh, y a quelque chose à faire, premièrement, je l'ai dit tout à l'heure, et euh, ce, qui, ce qui signifie aussi que vous ayez en tête quelque chose qui ne va pas de soi, c'est que les élèves, les apprentis, sont modifiables, c'est-à-dire ils peuvent se transformer. C'est-à-dire ils peuvent être autrement qu'ils le sont. C'est-à-dire qu'ils peuvent se comporter autrement. Ils peuvent apprendre, même si on les a encore jamais vus apprendre. Ils peuvent être capables d'initiative et de responsabilité même si on ne les a pas encore vus faire, etc. Si on n'a pas la croyance que les choses ne sont pas jouées et qu'il est possible qu'ils progressent et qu'ils progressent dans tous les domaines, il est difficile de se lancer. Dans des projets concernant la difficulté scolaire. Les croyances que nous avons, parce que ce sont des croyances, on peut appeler ça des représentations et autres, elles sont très organisatrices de notre activité. Quand nous ne croyons pas à quelque chose, nous ne pouvons pas nous engager de la même manière. Alors, on voit bien qu'un grand nombre de difficultés qui sont euh, observées euh, de la part des élèves sont en fait souvent réversibles. Par exemple, euh, on se dit, bah ouais, cet élève-là, il n'y a rien à en faire et tout, et puis à un moment donné, on leur on propose un projet ou une sortie scolaire ou un voyage, et on voit cet élève ou ce groupe d'élèves dont on n'a rien pu faire jusque-là, qui d'un seul coup se transforme à un autre comportement, est très agréable, est capable d'apprendre rapidement, etc. Donc ça signifie que les difficultés ne sont pas des difficultés innées, des difficultés structurelles, mais des difficultés qui sont réversibles. C'est-à-dire on peut revenir dessus et on peut en venir à bout. Et évidemment, ça produit une certaine satisfaction et euh, un plaisir au travail, que de constater, par exemple, que les élèves se transforment et sont capables de faire ce qu'on n'aurait même pas imaginé. Et, et là, c'est une chose, une chose qui, si vous n'y croyez pas, ce n'est pas trop la peine de vous engager. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles, parfois, on n'arrive pas à constituer des équipes complètes, parce qu'une partie... Des euh, professeurs, formateurs, des fois chefs d'établissement ou, ou autres personnel d'éducation fi finalement ne pensent pas que les élèves peuvent s'améliorer parce qu'ils pensent que ben, c'est acquis, c'est de naissance ou alors c'est depuis tout petit, donc il n'y a plus de moyen d'y revenir parce qu'ils ont 15 ans, 17 ans, 19 ans et que c'est trop tard, il euh, n'y a rien à faire, etc. Et le fait qu'il n'y ait rien à faire euh, est souvent une représentation très partagée dans le monde de l'éducation. Et on voit bien comment ceux qui se lancent dans quelque chose de, de, de, pour résoudre les difficultés ben, ont à se batailler aussi avec ceux qui pensent qu'il n'y a rien à faire. Donc, il y a un travail de, de croyance à travailler, d'opinion à, à modifier également dans le, les, pro, les processus de travail avec les, les difficultés scolaires. Alors, euh, cette idée, on croit que ça va passer, on croit que ça va s'arranger, elle, elle, elle, elle se manifeste aussi d'une autre manière. Moi, qui m'a absolument sidéré, euh, je reprends le, le cas de Château-Chinon parce que qu'il m'a appris beaucoup de choses. En y allant trois ans ou quatre ans, on observe des choses étonnantes qui si, si se passe d'une année sur l'autre. Euh, par exemple, euh, j'avais été absolument stupéfié que la deuxième année, euh, alors qu'on avait passé du temps, des efforts, de l'intelligence, pour mettre en place certaines manières de faire dans l'équipe et pour l'équipe, on s'aperçoit que fin septembre, début octobre de l'année suivante, l'équipe dit « il y a des trucs qui se passent, là, ça revient comme l'année dernière et tout ». Puis je découvre, parce que je n'avais pas dû y aller au début septembre, qu'en fait ce qui avait réussi l'année d'avant n'avait pas été remis complètement en place l'année suivante. Alors, vous me croirez si vous voudrez, mais ce qui est formidable, c'est que nous sommes capables de penser que puisque ça marchait l'année d'avant, pas la peine de faire l'effort de le remettre en place pour l'année d'après. Comme si on n'avait pas changé d'élève. Et oui, mais et, et, et, Christelle peut être témoin qu'il n'y a aucun mépris, aucune critique envers les collègues qui se pensent ça. Nous pensons tous quelque chose de cette nature. Et même l'idée qu'on a eu une bonne classe cette année, donc ça va aller l'année prochaine, ben ce n'est pas vrai. On sait bien que c'est un peu scisif comme on est, c'est-à-dire que chaque année, il faut recommencer et reprendre l'effort. Et cette idée qu'on abandonne d'une année sur l'autre une partie des efforts et des, des, des, des, des organisations qui réussissent alors qu'on a une nouvelle classe, c'est une chose que je n'ai pas vue qu'à château chinon mais dans bien d'autres endroits. C'est-à-dire que cet effort continu et cette remise en place continue de ce qui a réussi doit être une préoccupation quand on cherche à résoudre ces questions de difficultés. Sinon, évidemment, les problèmes reviennent. Et on est déçus. Dernier point, mais qui a été évoqué euh, par euh, par aussi, c'est une question de temps. Hein. Euh, si on veut travailler sur ces questions-là, ça demande du long terme. Le long terme, c'est souvent plusieurs années. Ces plusieurs années, pourquoi Je ne vais pas revenir sur d'autres choses que j'ai dites souvent. C'est parce que nous avons besoin de transformer des habitudes en de nouvelles habitudes. Et quand nous mettons en place des actions pour résoudre des difficultés, nous mettons des actions en place que nous n'avons pas l'habitude de mettre en place. Et donc, nous devons les répéter, recommencer à plusieurs reprises pour qu'elles s'incorporent et que ça devienne de nouvelles habitudes. Sinon, comme on dit, la force des habitudes fait que ce sont les habitudes anciennes qui reviennent. Et je pense que le rôle là, par exemple, des responsables des équipes, euh, de l'encadrement, des chefs d'établissement, des coordonnateurs, des, des pilotes ou des leaders, c'est de maintenir l'idée que nous devons refaire l'effort la deuxième année nous devons refaire l'effort la troisième année parce que l'effort sera moindre, normalement, la troisième ou la quatrième année, parce que nous commencerons à faire de nos pratiques des habitudes, c'est-à-dire nous n'aurons plus besoin d'y penser, elles nous viendront malgré nous et, et, et, et nous, aurons, nous aurons donc moins besoin de faire un, un effort. J'ai dit le dernier point dans la première partie, mais j'en ai un autre qui qu a aussi évoqué Yves c'est la question de la sécurité et de l'insécurité. Hein. Euh, la notion d'insécurité scolaire, ça existe euh, ça veut dire qu'une partie des élèves qui entrent dans l'enseignement professionnel agricole, et même dans l'autre enseignement agricole, euh, sont, ont vécu une longue expérience d'insécurité scolaire. L'insécurité scolaire, ça veut dire quoi C'est bien connu par exemple quand, euh, des fois la maternelle, mais souvent à partir de cours préparatoires, les petits-enfants vont à l'école la peur au ventre, ils ont peur de rater, ils ont peur d'échouer, ils ont peur qu'on leur dise qu'ils sont nuls, ils ont peur de la mauvaise note, ils ont peur de ne pas savoir lire quand on leur demande de lire en public, etc. Et le plus les élèves vont être en difficulté, vont, vont prendre du retard, le plus l'insécurité va se propager jusqu'au moment où ils arrivent dans l'enseignement professionnel. Alors Je reviendrai tout à l'heure sur, sur cette question, mais l'insécurité c'est aussi celle des formateurs, des enseignants. Nous sommes en insécurité parce que les publics sont difficiles, parce que nous n'y arrivons pas, parce qu'il se passe des choses que nous, que nous, que nous redoutions ou que nous, auxquelles nous n'avions pas pensé. Et euh, le, le, le jeu de la sécurité-insécurité pour tous est vraiment euh, quelque chose à prendre en compte. Et là, il est clair que les chefs d'établissement, l'encadrement, ont un rôle très important à jouer pour sécuriser au maximum les professeurs formateurs. Parce que s'ils ne sont pas eux-mêmes sécurisés, il leur est difficile de sécuriser complètement euh, les publics avec qui ils travaillent. On reviendra aussi un petit peu sur cette question euh, tout à l'heure. Euh, comme je l'ai dit, les, les difficultés viennent rarement seules. Hein, donc on a, on a des nœuds des entremêlements de difficultés individuelles, du groupe, des petits groupes, euh, euh, des difficultés de type scolaire, apprentissage, des difficultés sociales, des difficultés comportementales, enfin tout, euh, tout, tout, tout ce qu'on peut imaginer. Donc on va, on va en examiner quelques-unes, hein, pas toutes dans le temps qui est, qui est, euh, qui est euh, attribué pour, pour ce matin. Euh, la, la, la, la question de l'identification de la nature même des difficultés... Euh, euh, Auquel on a à faire face ne va pas de soi. Euh, elle se traite mal quand on est tout seul. Et on va revenir à une évidence euh, hélas qu'il faudrait travailler euh, en permanence. C'est la question de, de, de l'équipe et la question du groupe de travail. Le meilleur moyen de travailler euh, les difficultés, c'est de le travailler ensemble. Pourquoi Juste deux, trois éléments parce qu'il y en aurait au moins une, une douzaine. Euh, ben, premièrement, euh, la difficulté peut être éprouvée par un professeur ou un formateur et pas éprouvée par les autres. C'est-à-dire qu'en fait, il se peut que euh, certaines difficultés rencontrées par les élèves ne le soient que dans certaines matières, euh, avec certains enseignants ou à certains moments. Et donc, l'identification de ça est importante parce que euh, c'est probablement pas le même travail que l'on a à faire. Mais ce n'est pas le travail que l'on a à faire, mais ce qui est très important, c'est que ceux qui n'éprouvent pas de difficultés ou à certains types de difficultés ne s'en désintéressent surtout pas. Je dirais que même une des conditions pour que les collègues qui rencontrent certains types de difficultés puissent les résoudre, c'est que ceux qui ne les rencontrent pas s'en occupent aussi. Alors, je prends par exemple des difficultés, très, très simplement, hein, difficultés liées euh, à, à, la, à ce, que, ce, qui, ce qui était dit hier sur les configurations disciplinaires. Donc, Par exemple, euh, les, les, les élèves, les apprentis, on connaît bien ces choses-là, qui vont dire ben, « euh, les maths, le français, euh, on est en formation professionnelle, ça ne nous sert à rien, ça ne nous intéresse pas, et de toute façon on n'y arrive pas, euh, etc. » Un des enjeux dans ces cas-là, c'est que les professeurs des disciplines ou des domaines dans lesquels les questions et les problèmes ne se posent pas, au contraire, parle de ça. C'est-à-dire, le jour où tous les enseignants de formation professionnelle, les enseignants, les enseignants des domaines techniques, se préoccupent de la compétence à lire, se préoccupent de la compétence à calculer, se préoccupent de compétences qui relèvent d'autres domaines, posent des questions sur ce qui se fait euh, en, en, en art plastique ou ce qui se fait en histoire-géographie, ou ce qui se fait dans d'autres domaines, s'y intéresse, encourage, montre à quel point il est nécessaire et intéressant de maîtriser euh, la lecture, de maîtriser la compréhension des plans, de maîtriser tel type de calcul. Le plus, d'un seul coup, la difficulté spécifique à certains domaines professionnels ou à certains types d'enseignants va être prise en charge par le collectif. Et d'un seul coup, le rapport au savoir que les élèves peuvent avoir va être transformé par le biais du regard que les autres enseignants vont porter sur la discipline, sur les compétences à développer, etc. Et on aurait la même chose avec les tuteurs d'entreprise, maîtres d'apprentissage, maîtres de stage, si on avait les moyens de les mobiliser autour de ces questions auxquelles ils ne sont d'ailleurs pas indifférents quand on les rencontre ou quand ils participent aux réunions, puisqu'ils n'aiment pas avoir des élèves qui sont aussi, par exemple, en difficultés en termes de lecture, d'écriture, etc. Donc cette, cette dimension du, du, du, du, du travail d'identification collective des difficultés, elle, peut, elle, elle, elle est justifiée par exemple par ce premier point que, que je suis en train d'énoncer. Le deuxième, c'est que quand on, quand on fait un tour de table avec un, un groupe de, de professeurs, le, le, le CPE, le chef d'établissement, on s'aperçoit que quand on, on est en train de nommer et d'essayer d'analyser ce qui ne va pas, on s'aperçoit que chacun l'exprime à sa manière. Et mais ce n'est pas seulement une question d'expression dans un grand nombre de cas. C'est aussi qu'on ne la voit pas tout à fait de la même façon. Et que la combinaison, la discussion permet d'avancer dans la précision de ce qui pose effectivement problème et deuxièmement des conditions qui renforcent, qui activent, qui suscitent, qui empêchent de résoudre éventuellement ces difficultés. Et donc la, la, le travail d'analyse euh, collective est évidemment très important. Et pourquoi Troisième point, après je, je, je passerai sur les autres, c'est que si on analyse ensemble la nature des difficultés, si on se met à peu près d'accord sur ce dont il s'agit, sur ce qui le crée, le renforce, l'active ou empêche de le résoudre, on va pouvoir choisir ensemble des solutions possibles. Parce que là encore, la fonction de l'équipe, elle est considérable. Si un professeur met tout seul en place une solution ou une série de solutions pour résoudre des problèmes comportementaux, pour euh, adopter de nouvelles manières euh, euh, d'enseigner, plus ou moins euh, plus ou moins euh, comment dire, massif le, la, la transformation. Comment ça va, se, ça va pouvoir fonctionner si les autres ne le font pas en même temps Tous les problèmes comportementaux supposent une résolution collective à savoir la définition de quelques grandes règles que l'ensemble de l'équipe va mettre en place en même temps et qui va être explicité aux élèves ou aux apprentis de manière à ce qu'il y ait un front uni et une nouvelle norme commune qui soit mise en place pour tous. Et là, ça résout aussi un autre problème, c'est que si tous les professeurs et tous ceux qui ont le plus de légitimité ou d'autorité au aux yeux des élèves à ce moment-là, s'ils s'y mettent autant que ceux qui en ont moins, on s'aperçoit qu'il y a une nouvelle règle qui est beaucoup plus susceptible de s'imposer que si chacun fait un truc dans son coin. Surtout que quand chacun fait un truc dans son coin, ça produit des euh, injonctions contradictoires, voire paradoxales. Et comme on l'a dit hier, enfin comme l'a dit beaucoup Ivretter, les élèves, ils ont besoin de se repérer et de se situer. Or, si chacun a ses règles comportementales, si chacun a ses règles sur les manières de travailler, si chacun a ses règles sur le type de cahier de matériel qu'il faut avoir, si, si chacun a ses règles sur comment on se débrouille avec les moments où les élèves sont plus agités, ça crée quoi Ça crée tout un ensemble de règles, de machins et tout, et ça crée à nouveau euh, un environnement qui suscite euh, le fait que les élèves sont perdus euh, ou se réfèrent à rien du tout, ils n'arrivent pas à trouver la règle, l'ordre, etc. Donc, il faut insister sur cette dimension-là et ce n'est pas facile. Parce que j'ai été enseignant, formateur, et je suis toujours d'ailleurs enseignant, mais attention, c'est tellement valorisant quand nous quand nous, nous, nous, dites, nous, nous disons « oh ben Les étudiants ou les élèves avec moi, ça se passe vraiment bien. Puis j'entends mes collègues ça ne se passe pas bien. » Qui n'a pas ressenti un petit plaisir, non pas à ce que ça ne se passe pas bien avec les autres, mais que ça se passe bien avec vous et quand on a ça, on aurait tendance à se dire ben, que les autres se débrouillent. Nous, nous allons entretenir le fait que ça se passe bien. Il y a donc, d'une certaine manière, une sorte de, de sacrifice à dire ben, « je vais me mettre avec mes collègues et travailler avec eux, soutenir ceux pour qui ça va moins bien, de manière à ce qu'on fasse monter le taux de comportement positif chez les élèves et comment nous allons arriver en même temps à stabiliser, comme on le disait hier, les comportements du groupe, parce qu'on aura en face un ensemble d'adultes unis face à, euh, aux adolescents. Alors, Je ne veux pas trop mobiliser des, des connaissances, mais il y, y a des travaux en psychologie psychanalyse un peu sérieuses qui montrent bien comment, d'abord, premièrement, une chose, des fois, j'ai été amené à faire des conférences sur qu est ce qui change. Est-ce que les jeunes, les élèves, les, les adolescents ont changé ou pas Il y a des choses qui ne changent pas du tout. Par exemple, les adolescents et jeunes adultes ont toujours autant besoin d'avoir en face d'eux des adultes. Ils ont besoin de relations avec des adultes et ils les attendent. Ils ont besoin de relations avec des adultes qui sont à peu près équilibrés Et des relations de jeunes adultes à adultes, pas de, à, pas de jeunes adultes à des adultes qui se comporteraient comme des adolescents, c'est bien connu. C'est pareil avec les parents. Hein. Euh, ils ont besoin, et on sait combien les groupes de jeunes adolescents ou de jeunes adultes sont stabilisés, je l'ai dit hier, par le fait que vous avez un groupe en face qui est uni, solidaire, qui a de bonnes relations, qui communique et qui a à peu près les mêmes règles de comportement généraux. Et ça, ça stabilise. C'est même pas besoin d'agir. Il y a une stabilisation implicite et inconsciente qui se réalise parce que ça, ça existe. Donc, la question du traitement euh, collectif des difficultés euh, des, des, des jeunes adultes et adolescents, parfois, marche parce qu'il y a une équipe qui fonctionne comme ça. Si vous avez à l'inverse une équipe qui n'est qu'un qu rassemblement de gens qui ne sont pas d'accord entre eux, qui se critiquent parfois implicitement ou ouvertement devant euh, les, les, les élèves, vous allez aussitôt avoir un front totalement désuni et euh, ça va déstabiliser, insécuriser les adolescents qui sont en face de vous. Ça les instabilise et les déstabilise sur le plan psychique. Ils ne s'en rendent pas compte que c'est ça qui les déstabilise, mais finalement, comme les adolescents sont particulièrement sensibles aux ambiances, vous allez créer quelque chose de négatif parce que l'équipe fonctionne de manière négative. Donc je ne vais pas me lancer là-dedans parce que ça mériterait une bonne heure d'explication, mais pensez bien à quel point la stabilisation, la sécurisation et le règlement de certains comportements provient aussi de ce travail qu'une équipe peut réaliser entre elles. Et là, il faut se surveiller, parce que c'est très difficile d'être complètement solidaire des autres, de se tenir aux communications immédiates. Euh, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on en parle. D'aider le nouveau quand il arrive, de façon à ce que euh, ça ne déstabilise pas les élèves, etc. Bien. Ben, ils, ils, sont, ils sont capables de vous envoyer, évidemment, bouler de toutes sortes de manières. Et puis, d'un seul coup, ils vont se mettre sur le canapé. Ils ont, certains ont encore une peluche. Ils sussottent des bonbons ou des tas de petits trucs. Ils posent la tête sur la maman ou sur le, le papa. Euh, ils se balancent comme les bébés, euh, etc., etc. Alors, c'est tout à fait naturel. Hein. C'est quelque chose de positif. Hein. Mais dans les classes, on s'aperçoit que les groupes classes, à certains moments, régressent de la même manière. Et ça a beaucoup à voir avec cette question de, de dépendance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez voir ces adolescents qui se Rebiffe surtout, à certains moments, adopter des comportements où ils ont complètement besoin de vous, complètement besoin de vous, vous causer. Euh, évidemment, pas de demander des câlins avec un, un professionnel de l'éducation, mais, mais presque. Certains profs euh, le disent. Et ils, sont, euh, ils sont tout proches, ils ont besoin qu'on les soutienne, ils ont besoin qu'on les encourage, etc. Voilà. Et ça rejoint quelque chose que je disais euh, tout à l'heure, c'est-à-dire ce besoin de relation avec des adultes ce besoin de parler à des adultes et ça c'est un atout de l'enseignement agricole puisque peut-être Estelle en parlera. Hein, euh, les élèves dans l'enseignement agricole, alors là j'ai vu encadrer un mémoire qui mettait vraiment en évidence, hein, ils se sentent reconnus, connus et reconnus. Le simple fait qu'on connaisse leur prénom, parfois on connaisse un peu la famille, le coin où ils habitent, euh, qu'on leur parle, qu'ils puissent parler qu'ils puissent parler entre eux, mais qu'ils puissent parler aussi à des adultes. Ils apprécient énormément quand le professeur consacre quelques moments à discuter un petit peu en dehors du cours, soit après, soit même pendant le cours, qu'il s'adresse à chacun, qu'il s'adresse à tous, etc. Et ça aussi, ça a des effets très importants sur la stabilisation, le psychisme, mais aussi la nature des relations que les gens peuvent entretenir avec vous. Et, et aussi, parce qu'il y a un énorme travail d'édutère et notamment d'Estelle, des sur la, la question du, du décrochage et hein, d'autres euh, établissements de, de, de, du DNA, euh, cette, cette, cette question de, de « on s'occupe de nous ». Les élèves disent « on s'occupe de nous ». mais ça veut dire énormément de choses quand ils disent « on attend qu'on s'occupe de nous ». Dans cet établissement, on s'occupe de nous. On retrouve un petit peu les éléments que j'ai dit. C'est dire une certaine dépendance, une sécurisation, une sécurisation affective, une sécurisation relationnelle, et euh, c'est un facteur positif pour le climat scolaire, mais aussi pour les apprentissages, puisque tout apprentissage suppose une certaine sécurité. Alors, je regarde l'heure. Tu me dis encore combien de temps Cinq minutes Bon, ben, je ne dirai pas tout, mais ce n'est pas grave. Euh, je regarde ce que je n'ai pas dit. Alors, Yves a beaucoup parlé hier du, du rapport au savoir et tout, et je pense que Patrick Rayou abordera ça aussi. Euh, il, il me semble qu'il y a euh, deux, deux ou trois points qui, qui, qui méritent d'être euh, énoncés. La première, c'est la question du langage. Euh, alors je, je non, c'est pas quelqu'un d'ici. Une fois j'ai eu un, il y a quelqu'un qui, qui travaille dans le CFA euh, agricole hein, et qui disait Ben nous euh, on a arrêté de demander aux élèves de se taire parce que ça ne marchait pas et euh, maintenant on les fait parler. Alors c'est un merveilleux slogan. Et surtout que dans cette équipe, ils ont, ils ont pris ça tout à fait au sérieux. Une partie des, des élèves que nous accueillons euh, ne sont pas à l'aise avec le langage. Vous savez qu'une des, une des conditions de la réussite scolaire et de la réussite probablement sociale, c'est la maîtrise du langage. Vous savez qu'on peut diagnostiquer chez des élèves de maternelle leur devenir scolaire. On peut diagnostiquer et pronostiquer. C'est terrible. C'est terrible, mais la maîtrise du langage est euh, une des conditions fondamentales euh, de la maîtrise euh, d'un parcours scolaire, d'un parcours d'apprentissage et de beaucoup d'activités de la vie. Et euh, je dirais que si on avait un, un slogan général euh, avec tous les élèves que nous rencontrons, c'est « Profitons de toutes les occasions pour les faire parler ». Alors, on peut les faire parler de beaucoup de choses et notamment de leurs expériences professionnelles, mais aussi de leurs expériences de vie, de leurs goûts, etc. Mais la différence, que, et le point fort de l'école, ou des systèmes scolaires, ou des systèmes organisés de formation, c'est que quand on dit « on les fait parler », on ne les laisse pas, on ne les fait pas tchatcher, On ne les fait pas, je ne sais pas comment on dit par ici, on ne les fait pas discutailler, on ne les fait pas causer. On leur demande de parler, de s'exprimer, et de s'exprimer de manière claire avec un vocabulaire, adressé à un certain public, avec des phrases organisées qui traduisent une pensée ou qui traduisent une procédure professionnelle ou qui traduisent un raisonnement professionnel, c'est-à-dire d'une manière structurée. Et ce travail sur le langage, il est absolument décisif. Il est décisif, pourquoi Parce qu'on apprend à maîtriser le langage en apprenant la maîtrise du langage. Mais il y a autre chose que ça produit. Et là aussi, il faudrait bien deux heures pour l'expliquer. C'est que ça modifie les structures cognitives. C'est que, en, en, par exemple, en nous obligeant à expliciter clairement une séquence de travail que nous avons menée, le début et la fin, en exprimant l'ordre des actions que l'on a menées, l'ordre des raisonnements que l'on a mis en œuvre, qu'est-ce que ça nous oblige à faire Ça nous oblige à activer au maximum ce que nous avons en mémoire, ça nous oblige à structurer l'action que nous avons réalisée de manière consciente et systématique. Alors, je vais, je vais, je vais, je vais m'arrêter là. Mais on, on, on ignore, et ça je dirais, ce serait presque le premier truc qu'on devrait apprendre dans une formation d'enseignant, c'est le rôle fondamental du langage. Le rôle fondamental du langage pour structurer et développer la cognition, pour structurer et développer l'intelligence, pour structurer et développer les raisonnements, et pour accéder à un peu plus de contrôle de son propre comportement, de sa pensée, de sa mémorisation, de son apprentissage. Or, les élèves que nous rencontrons, et les élèves en difficulté bien sûr, pas les autres, qu'est-ce qu'on constate On constate que dans leur milieu familial, ils ont été peu sollicités pour parler. On leur a parlé, on les a laissés discuter, on n'a pas corrigé leur langage. Dans les classes moyennes ou supérieures, dont probablement nous sommes tous ici. Qu'est-ce que nous avons fait avec nos propres enfants Je donne toujours l'exemple d'un zoo ou d'un parc dans une, dans une ville où il y a des chèvres et des moutons. Bon, c'est une, une expérience personnelle. Vous regardez les parents. Il y a des parents ils s'en occupent pas. Ils sont tous avec les chèvres et les moutons. Si vous avez d'autres parents, ils sont là. Alors, à la limite, ils cassent trop les pieds, des enfants. Regarde, comment ça s'appelle, ça Ah non, ça, c'est pas une chèvre. Ça, c'est un mouton. Ah oui, c'est quoi, le, le mouton Pourquoi c'est un mouton et une chèvre ah ben, parce que c'est pas pareil. Oui, mais c'est quoi qui n'est pas pareil Et vous voyez, le, le type de questionnement que vous menez avec vos propres enfants, vous faites quoi En psychologie, on appelle ça des catégorisations, vous repérez les éléments qui différencient, les éléments qui ressemblent, et vous construisez euh, des catégorisations nombreuses du monde, vous injectez du vocabulaire. Ah ben non, ce mouton-là, ce n'est pas un mouton, c'est un mouflon, c'est vrai que ça ressemble, mais etc. Donc, vous, vous, vous créez, vous injectez une masse de vocabulaire, une masse de capacité à distinguer, discriminer, à raisonner, à observer qu'une partie des élèves n'a pas vécu dans son milieu familial et, comme ils sont de mauvais élèves, généralement, les enseignants les ont mis un petit peu de côté, ce qui fait qu'ils n'ont pas été stimulés sur le plan du langage et de l'expression. Donc, dans toutes les disciplines, euh, le plus vous faites dire, le plus vous organisez des conditions pour que les élèves parlent exprime des choses euh, sous contrôle, bien sûr, de façon exigeante, le plus vous contribuez à, à, à la résilience, au, au rattrapage, à la reconstruction cognitive euh, de euh, ces, ces élèves. Et en plus, ils arrivent à maîtriser euh, beaucoup plus correctement euh, le langage et les interactions sociales et éducatives qu'ils peuvent mener dans leur vie. Donc, cette dimension-là, je, je voulais y insister parce que Yves Reuterre l'a abordé un peu hier. Hein. Et la face négative du langage, c'est évidemment quand nous nous exprimons avec des stéréotypes scolaires, quand nous ne nous faisons pas comprendre, quand nous continuons à parler très vite, etc. Ce qui empêche évidemment les élèves à, à s'accrocher à du langage et euh, se dé désaccrochent, se désancrent euh, du, du cours parce qu'ils n'ont pas les moyens de comprendre ce qui est en train de se dire en, en face de soi. C'est un, un vieux truc de pédagogie, moi je l'enseigne dans les formations dans lesquelles je me, je me trouve. Généralement, les enseignants ils disent beaucoup, ils font beaucoup faire, hein, dire, faire, faire. Euh, ils font eux-mêmes, mais le faire dire est probablement le moyen le moins utilisé dans les, les formations. Et on a la même chose au travail, hein, quand les tuteurs, on fait une formation de tuteurs, on s'aperçoit que les tuteurs, quand ils font dire, « Dis-moi ce que tu vas faire, là je vais te faire faire tel boulot, euh, dis-moi comment tu vas planter cet arbre, quel, de quels outils tu as besoin, explique-moi à quoi tu vas faire attention. » Ce n'est pas le tuteur qui parle, c'est l'élève qui travaille, c'est-à-dire c'est une activité exigeante, cognitivement exigeante, qui l'oblige à travailler, et en parlant, il active euh, des, des, des processus cognitifs, évidemment, de, de haut niveau. Et puis je terminerai juste sur la question de, de l'évaluation. Hein. Comme l'a dit, il c'est compliqué mais euh, je voudrais réinsister sur, sur à quel point l'évaluation est, est vécue par les élèves, et apprentis et autres, hein, comme, comme une opacité. La plupart des élèves ne comprennent pas, au fond, euh, l'évaluation. Et surtout, le problème que ça pose, c'est que souvent pour eux, c'est arbitraire. C'est-à-dire que beaucoup d'élèves ne comprennent pas pourquoi ils ont eu telle note. Ils ne comprennent pas pourquoi un autre à côté d'eux, a eu euh, par exemple 14, alors qu'eux ont eu 9. Et, et même s'ils regardent les deux productions, ils sont souvent bien infoutus de comprendre pourquoi euh, il y a telle ou telle note. Nous avons en France une vraie passion pour l'évaluation, c'est-à-dire que nous donnons des notes en permanence, mais, enfin, ou, ou autre, ou autre estimation, ça c'est pas très important, en fait, mais euh, nous euh, faisons peu de feedback, on l'a dit, c'est-à-dire une évaluation, elle aurait, devrait avoir pour but d'apporter le plus tôt possible un retour sur ce qui a été fait, fait ou appris. C'est-à-dire qu'on puisse corriger, ajuster ou valider ce que quelqu'un vient de faire ou vient d'apprendre. Tous les travaux internationaux montrent une chose, le plus l'évaluation ou le feedback arrive tôt, le plus il est efficace. Et le plus on évalue on, on, on apporte un feedback, et le plus on permet de recommencer pour se corriger, refaire la tâche, refaire l'exercice, etc., le plus c'est efficace sur le plan des apprentissages. Donc ça, c'est un, un premier point sur les conditions d'apprentissage. Le deuxième, c'est qu'on voit bien que dans un grand nombre de cas, parce que nous n'avons pas le temps, il hein, n'y a aucune condamnation là-dedans, nous nous faisons faire des évaluations, parfois à la fin de l'année, à la fin du trimestre, enfin, et puis il n'y a pas de retour. Donc il n'y a pas moyen de corriger son action, il n'y a pas moyen de corriger son apprentissage, il n'y a pas moyen de corriger ses acquis si on n'a pas de retour. C'est impossible. Même l'apprentissage sur le tas est impossible si on n'a pas de retour sur son action. On apprend sur le tas parce qu'il y a quelque chose qui nous revient, qui nous dit c'est bon ou c'est pas bon. Donc ça, c'est un point sous-estimé. Et deuxièmement, et là, euh, Christelle l'a dit hier, hein, il me semble, moi je, je, suis, je suis rarement prosélyte sur des manières de faire, mais que la question de l'auto, enfin, les principes et les démarches d'auto-évaluation ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de vertus. Pourquoi Parce qu'elles nous obligent déjà à préciser ce que nous attendons, ce que nous sommes en train d'apprendre et ce que nous faisons ou nous voudrions que les élèves sachent et sachent faire. Donc, premièrement, ça nous oblige à l'expliciter. Parfois, on peut même le travailler avec les élèves. À votre avis, qu'est-ce qu'on doit apprendre, qu'est-ce qu'on doit faire, enfin, etc. Et puis, ça nous oblige à mettre quelques critères en place. On peut mettre les critères en place ou on peut les faire travailler par les élèves. Et auto ça, ça construit des grilles, ça construit quelques outils pas compliqués qui permettent aux élèves de se situer dès le départ. Où j'en suis Qu'est-ce que je sais Etc. Ça permet de se situer en cours de séquence d'apprentissage, qu'elle soit courte, qu'elle soit longue, peu importe. Ça permet de s'auto-évaluer. Si par exemple, vous, les, les élèves souvent nous disent, bah, « Là, j'ai fini. tu es sûr que tu as fini Regarde bien la grille. » Ah, maintenant, c'est vrai, il y avait ça aussi à faire. Allez, tu retournes au boulot. À ton avis, est-ce que c'est terminé et est-ce que tu as atteint tous les critères Ça maintient dans le travail, ça maintient leur attention, ça les maintient dans leur apprentissage. Il y a beaucoup d'autres vertus de l'auto-évaluation, c'est qu'on peut faire évaluer par les pairs. Et là aussi, les travaux internationaux montrent que la tendance, c'est que les évaluations les plus efficaces sur le plan de l'apprentissage, c'est l'évaluation par les pairs qui est plus efficace que l'évaluation par l'enseignant. Mais comme l'a dit hier yves ou comme l'a dit Christelle, je ne sais plus, euh, c'est euh, l'évaluation de l'enseignant est fondamentale à la fin pour instituer, valider et euh, dire bah, « Voilà, le savoir ou le savoir-faire, c'est celui-là avec tel critère. » Et cette démarche d'auto-évaluation, quand elle est mise en place et durable par l'ensemble d'une équipe, en plus chacun pour sa discipline, elle permet une responsabilisation importante elle permet de se situer par rapport à ses apprentissages, elle met l'élève en activité vis-à-vis -vis de son apprentissage et euh, elle a un rôle fondamental sur l'apprentissage et aussi permet de comprendre les évaluations certificatives euh, plus officielles, je dirais, qui interviennent à certains moments. Alors, on a un peu une expérience de ça dans l'enseignement à l'école puisque les UC, à, à un moment donné, les unités capitalisables, et, et préconisaient, une forme d'auto-évaluation, hein, et c'est une manière, à mon avis, de traiter un ensemble de problèmes liés à la terreur et à l'angoisse, à l'arbitraire, à l'incompréhensibilité de beaucoup de situations d'évaluation qui sont des éléments plutôt négatifs pour les élèves et qui les amènent souvent à, à, à se reculer, à décrocher, à se dessaisir un peu de leur propre enseignement. Eh bien, je vais terminer là-dessus puisque je suis sans doute un tout petit peu en retard. Euh, je regarde s'il n'y a pas vraiment quelque chose à quoi je tiendrai absolument, mais je dirais que je vais m'arrêter là pour laisser peut-être la place à quelques questions. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Patrick, et à chaque fois... Euh euh, toujours un petit peu euh, ému par les propos que, que tu tiens parce que c'est vraiment très très riche, très dense et ça nous amène beaucoup à réfléchir et je pense qu'il y a beaucoup de questions dans la salle qui vont arriver et donc on a une quinzaine de minutes pour poser des questions. Ouf, il y en a une Alors j'avais une question sur, donc euh, voilà, vous avez dit que c'était important pour l'équipe enseignante d'analyser la difficulté euh, qui est parfois euh, très, euh, comment dire, qui est, qui est de l'ordre du passé et qui existe depuis très longtemps. Et en fait, je voulais savoir si, euh, enfin, comment on gère le fait que l'élève n'est pas conscient non plus que ses difficultés sont inhérentes à un vécu disciplinaire et donc à des et, et pas de lui-même, mais des configurations scolaires précédentes. Et euh, je pense que pour que lui aussi euh, se déculpabilise, il faut qu'il en soit conscient, qu'en fait ces difficultés-là ne sont pas de sa personne, mais de l'ordre de ce qui, a, ce qui a été autour de lui. Et donc je voulais savoir si par rapport au projet que vous avez mené, est-ce que vous avez fait en sorte que l'élève soit conscient de ça, tout en sachant aussi que je pense qu'il faut faire attention euh, à comment on dit, parce que face au groupe-classe, est-ce qu'on met en avant les difficultés d'un élève qui, qui sont peut-être plus, plus importantes qu'un autre, enfin, comment on gère ça en fait Alors, euh, peut-être qu'il m'est venu plusieurs choses au fur et à mesure de votre question, donc j'essaie de mettre de l'ordre, mais je vais sans doute en oublier des bouts. Euh, je crois qu'il ne faut, il faut pas non plus qu'on ait euh, une ambition trop grande. Euh, ce qui aide un élève en difficulté à progresser, et il euh, y, y, y a deux choses importantes. Premièrement, euh, qu'on ne considère pas euh, nécessairement comme des difficultés euh, insolubles ou qu'on en fasse trop une histoire. Mais c'est qu'on mette en place des conditions pour qu'il constate qu'il peut réussir. C'est-à-dire que ce qui est très important, c'est qu'à certains moments, et c est, c est, c est, ça, ça, on, dans l'enseignement agricole, on le voit bien dans, dans, les, dans les travaux réalisés sur le, sur le décrochage et l'encrochage, Comment c'est très important que, par exemple, des élèves découvrent qu'ils peuvent avoir une bonne note, découvrent qu'ils sont capables d'écrire un, un mini-texte, même, même, comment dire, Avec nous, nous y voyons beaucoup d'insuffisance, mais parfois, c'est la première fois qu'ils ont eu le temps de réaliser quelque chose de positif. Parfois, euh, ils ont réalisé quelque chose de positif du point de vue professionnel, et ils constatent qu'ils réussissent qu'ils ont des résultats et qu'on les y encourage et on le reconnaît. Je dirais que ça, c'est probablement le, le, le facteur qui joue le plus grand rôle. Qu'ils qu aient immédiatement ou rapidement la conscience que, quelque chose est, est, que, que ce qu'ils éprouvent de manière confuse est exactement cette difficulté-là. Je pense que c'est secondaire. Pour nous, c'est très important. C'est petit à petit que peut-être... Certains aspects des difficultés qu'ils rencontrent pourront être élucidés ou mis à jour si, si, si vraiment besoin. Si vraiment besoin, parce que c'est très difficile et c'est très délicat et ça demande du temps. C'est souvent intéressant de faire ça, par exemple, dans les accompagnements individualisés, quand, on, quand ils existent. Là, il peut y avoir quelque chose qui justement nous sort du, de, de la pression du groupe ou ce que vous évoquez, hein, c'est-à-dire que certaines difficultés particulières peuvent en effet être délicates à travailler euh, en, en grand groupe et autres. Euh, il, il me semble que c'est est cet aspect-là qui, qui, qui est le plus essentiel. Et puis, euh, deuxième, deuxièmement, il y, y a toute l'attitude qui consiste à, quand on aide quelqu'un euh, à ce, à, à ce qu'il ait même implicitement et même malgré nous, euh, aucun jugement de valeur. Et ça, c'est, il l'a dit hier à Ivre Terre, notre métier est tellement difficile, mais moi j'ai eu la chance de faire des recherches dans d'autres domaines, hein, des domaines notamment des relations de service ou des relations aux personnes, et on voit à quel point il nous est difficile d'éviter un certain nombre de jugements ou d'ironies ou de, ou de manières de parler euh, qui, qui risque de, de, de vexer. De, de, de, de... On s'en rend même pas compte des fois tellement c'est bénin, mais tellement des adolescents d'une part, on sait à quel point ils sont hyper susceptibles. Hein. C'est une situation normale de la vie. Mais en plus, quand on a éprouvé toutes ces difficultés, on a, euh, on, on a une hypersensibilité à ces questions. Donc, il y a une grande, grande attention à comment on parle et comment on aide euh, quelqu'un à travailler sur euh, sur certains points euh, qui jusque-là lui, lui, lui posaient problème. Et la, la découverte, par exemple, que je, je reprends des mathématiques ou des ça peut être dans la, le travail professionnel ou autre que ah mais oui c'était ça ah c'était si simple ah mais je n'avais pas compris ah ben oui là vous expliquez bien euh, va euh, suffire sans pour autant que euh, l'analyse fine de la difficulté soit réalisée par l'élève, parce que ça, c'est très compliqué pour, pour eux. Voilà. En revanche, ce qu'il y a dans votre question, c'est une autre observation qu'on connaît bien, c'est que les, les élèves et adolescents les plus en, enfin, souvent un peu en difficulté, euh, ils, ils ne savent pas ce qui se passe dans leur esprit. Alors, je dis ça parce qu'il y a une partie de la psychologie qui s'appelle les théories de l'esprit, hein, euh, qui est très intéressante, c'est qu'est-ce que nous savons comment nous comprenons et comment nous utilisons notre propre capacité de penser. Et euh, on, euh, pour avoir enseigné en CFA, hors agriculture, je me rappelle que parmi les moments les plus, euh, où j'ai eu le plus grand silence et la plus grande attention, c'est quand je travaillais sur comment ça se passe dans notre tête, qu'est-ce que c'est que rêver, qu'est-ce que c'est que penser, qu'est-ce que c'est que réfléchir et apprendre. Parce qu'une euh, grande partie des, per des personnes hein, qui n'ont pas euh, vécu certaines expériences, sont totalement en, en, en incompréhension et en opacité vis à vis de ce qui se passe dans notre, dans notre esprit. Par exemple, nous savons tous que nous avons des flux de pensée, donc nous ne pouvons pas nous empêcher de penser, enfin si ça pense dans notre tête, il y a toujours quelque chose qui se passe dans notre tête, ce n'est pas pour autant une pensée articulée, organisée, et beaucoup d'adolescents peuvent exprimer le fait qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ne savent pas ce qui se passe, ils savent pas comment apprendre, ils ne savent pas comment être attentifs, ils ne savent pas euh, ce qu'ils doivent faire de ce qui leur passe par, par l'esprit, euh, etc., etc. Et euh, le, le, le, le, tout, tout ce que nous pouvons faire qui, qui, nous, qui nous aide à travailler là-dessus, même des moments de cours, des moments d'explication euh, sur le comment on apprend, comment tu apprends toi, est-ce que tu as besoin d'être debout, est-ce que tu as besoin d'être allongé, euh, est-ce que tu te répètes les choses euh, Oh ben non, moi je le lis une fois et puis, et puis je le sais. Ah bon, tu sûr euh, comment ça se fait que qui par exemple, tu ne le savais pas vraiment Ah oh ben oui, mais moi je pense qu'on apprend en lisant une fois. Vous avez toutes sortes de théories que les, que les élèves ont, mais nous avons tous des théories comme ça. Hein, sur comment on apprend, sur comment on raisonne, sur ce que c'est que réfléchir, sur ce que c'est qu'être attentif, etc. Et en fait, ils ont des théories qui ne tiennent pas la route en général. La, la plus fameuse étant, euh, oh ben pour le bas que je réviserai l'année prochaine. « Oh, ben pour le bac, il y a encore trois mois, je vais m'y mettre. Quand je m'y mets, euh, je suis capable d'apprendre. Oh, je n'ai pas encore commencé, mais la semaine prochaine, je commencerai parce que de toute façon, quand je m'y mets, euh, j'apprends beaucoup. Puis finalement, euh, ils n'apprennent rien du tout dans les dernières semaines parce que ce n'est pas possible. » Donc, il y a toutes sortes de théories un peu bizarres que les, les élèves ont. Et donc, tout ce qui peut nous aider à certains moments à les, les mettre en relation avec ces choses-là, euh, en, en, en les aidant à comprendre euh, ces, ces points, hein, comment on apprend, comment on retient, comment on mémorise, comment on... Réfléchir, réfléchit, etc., ce sont des, des choses assez appréciées qui les aident à, à, à se situer davantage dans leur apprentissage. Oui, c'est un peu indirect ce que je dis par rapport à ce que vous énonciez tout à l'heure. J'espère que je me fais à peu près comprendre. Cela dit, ça existe sur les adultes, hein, parce que j'ai d'abord été formateur d'adultes et j'avais eu des surprises assez étonnantes avec des adultes de très bon niveau euh, qui, euh, finalement, ne savent pas très bien comment ça marche dans leur esprit. J'ai une remarque, Patrick, dans, dans, un peu dans la foulée. Euh, sur, euh, sur l'idée en fait de faire vivre ou d'essayer de trouver enfin, ce que je trouve compliqué c'est d'essayer de trouver des expériences à donner à vivre aux élèves et aux enseignants en même temps en fait pour pouvoir justement avoir un truc en commun pour discuter de tout ce que tu viens de dire c'est-à-dire que au-delà du fait de dire ou d'avoir des, des attitudes qui sont toute une chose sur lequel on est globalement d'accord et que les gens ça va à peu près faire je trouve que ce qui est compliqué c'est de c'est en fait de de de le faire vivre aux élèves pour qu'ensuite on puisse mettre des mots dessus et qu'on puisse partager autour d'un événement. Et donc, de faire vivre une expérience, enfin c'est un peu ce qu'on a essayé de faire à ou qu'on qu voit sur d'autres types d'exercices, de prendre une feuille, de penser à quelque chose, et, et donc de dire, bah, qu'est-ce qui s'est passé enfin, bah, De trouver des petits artifices, et je trouve que ça, c'est à plusieurs, c'est plus facile de trouver ces petites expériences à partir desquelles on va pouvoir euh, bah, travailler sur les réussites. Euh, oui, enfin, je... je... Oui, oui, oui. Quelle est la question C'est-à-dire de faire vivre quelques. Il n'y a pas vraiment de question, mais c'était un petit peu dans l'idée de la question précédente, c'est-à-dire de comment finalement on incarne ça, comment on le donne à voir à l'élève, ce qui est en train de se jouer. Et moi, il me semble que de passer par des expériences réelles et vécues sur lesquelles ensuite on va pouvoir, me semble être une clé intéressante. Oui. Vivre l'expérience du Alors, Je suis totalement d'accord avec toi. Avec une nuance sur un point, euh, contrairement à ce que tu dis, nous ne sommes pas du tout conscients de la manière dont nous parlons et dont nous nous exprimons vis-à-vis -vis des autres. Et moi, j'ai eu dans mes fonctions depuis longtemps la quasi-obligation de, de me faire observer, de faire des vidéos de mes prestations euh, d'enseignant et de les montrer à d'autres. Et je peux vous dire, quand on les regarde, des fois, on se dit « bon Dieu, ça m'a échappé à ce point-là, ces manières de parler et tout ». Euh, on, est, on est étonné par ce qu'on ne maîtrise pas et par l'effet que certaines façons de dire les choses peuvent produire euh, chez, les, chez, les, chez les élèves et qui évoquent souvent des expériences anciennes par exemple les, les, fameuses, les fameuses questions dont on sait pertinemment qu'on a la réponse euh, des, des formes de questionnement scolaire qui ne fonctionnent pas du tout euh, etc c'est très, très, très fréquent donc ça je ne suis pas d'accord avec toi et ça demande souvent un travail dans les équipes. Et ce qui est difficile, c'est euh, que c'est souvent un extérieur qui peut aider à mettre en évidence avec les, les professeurs et formateurs. Et c'est en aucun cas une condamnation. Hein. On est tous comme ça. C'est pour ça que je parle de mon cas d'abord. Et de, deuxièmement, évidemment, euh, ce qui est intéressant, c'est quand les élèves font des expériences. Et euh, là, on a la chance dans l'enseignement professionnel d'avoir les expériences professionnelles. Et c'est un des premiers, euh, un des premiers euh, points sur lequel on peut travailler. S'ils ont vécu des expériences professionnelles en stage ou comme apprenti, euh, le retour d'expérience, c'est une occasion formidable de euh, faire parler, de faire parler entre les élèves, de faire parler devant les autres, de faire parler de façon structurée, euh, de s'obliger à structurer, etc., voire euh, de prendre conscience que certains phénomènes. Euh, de mémorisation, de certains phénomènes d'observation, certains phénomènes d'attention, etc., qu'on veut travailler, eh bien, sont en train de se développer ou, au contraire, ont empêché de faire telle ou telle chose et donc de revenir effectivement sur ces processus psychologiques. On peut le faire aussi à l'occasion de chacune des activités c'est-à-dire de revenir sur ce qu'on qu a fait, euh, d'identifier comment ça s'est passé, par quel chemin on est passé, euh, à quel moment on a bloqué, euh, à quel moment c'était plus difficile, comment on a trouvé une solution. Vous ben, voyez, toute cette analyse rétrospective de l'action euh, conduite, effectivement, c'est de ça qu'il est, qu est question, c'est-à-dire de, de reprendre des expériences qui ont permis euh, de, de, de se confronter à certaines activités euh, cognitives ou psychologiques et de revenir dessus pour mieux les comprendre, pour en prendre conscience, euh, Etc. Voilà. Oui. Oui, mais ça suppose une, un long apprentissage aussi. Ça veut dire que les, les élèves ne sont pas tout de suite prêts à accepter des nouvelles manières de faire. En effet, il faut avancer progressivement Peut-être d'abord leur faire faire l'expérience, leur faire faire des explicitations de ce qu'ils ont vécu, revenir dessus. Puis après, passer à un niveau, on peut dire métapsychologique, hein, puisque c'est de ça dont tu, dont tu parles. Hein. C'est-à-dire Non seulement on a vécu quelque chose, non seulement on peut le raconter, on peut revenir dessus, on peut commencer à l'analyser. Mais ensuite, on peut passer à un autre niveau qui serait comment on s'est comporté, comment ça a fonctionné dans notre esprit là-dessus. Et c'est aussi quelque chose qui doit être très progressif. Ça ne vient pas comme ça. Nous-mêmes, nous avons beaucoup de difficultés à le faire. Il faut rendre les choses apprenables. Si on situe tout de suite des trop hauts niveaux, on risque de, de, de, de, de rater l'expérience. Voilà. Je, je suis d'accord là-dessus. Oui. Vous avez, vous avez souligné dans, dans votre exposé deux choses qui me semblent vraiment importantes. C'est que il faut croire que l'élève peut changer et qu'il y a une dimension collective dans la réussite pour lever les difficultés. Oui. Comment cette croyance, vous la faites passer aux enseignants et comment vous faites passer de projets individuels à des projets collectifs Parce qu'on sait quand même tous que on n'a pas forcément beaucoup de temps pour travailler ensemble et que pour beaucoup, les enseignants ne sont pas forcément des gens qui ont l'habitude de travailler en équipe. Alors, il y a deux, deux questions. Faire passer une croyance, comme je ne suis ni propagandiste ni, euh, comment dire, un prosélyte religieux euh, c'est très compliqué de faire passer une croyance. Une croyance, elle vient, elle nous vient, elle se construit, se renforce ou au contraire s'étiole. Et euh, c'est un, un problème considérable, la question des croyances. Euh, ce, qui peut, ce qui peut produire des transformations de croyances, c'est sur le plan rationnel, c'est déjà quand même d'énoncer et de, de, de montrer euh, l'échec de certaines croyances qui nous, qui nous empêchent d'agir. Euh, C'est toujours très intéressant de de, de de montrer comment ou de faire prendre conscience à, à un groupe de formateurs ou d'enseignants que, par exemple, euh, une partie des difficultés des élèves sont réversibles, c'est-à-dire que elles sont pas tout le temps là. Alors il y a, y a des difficultés hein, qui peuvent être non réversibles, hein, c'est-à-dire elles sont tellement ancrées que, ou, ou, ou tellement liées à du physiologique, euh, etc., qu'on peut pas y tra le travailler comme ça. Mais quand on se dit, bah oui, tiens. C'est vrai qu'avec cette classe, ou avec ce groupe d'élèves, ou avec cet élève, dans certaines conditions, cette difficulté, elle ne vient pas. Donc, elle ne s'exprime pas. Donc, ça veut dire qu'on peut y faire quelque chose, puisque elle, elle ne se manifeste pas tout le temps. Donc, rien que ça, suppose une prise de conscience qu'il y a quelque chose à faire, que cette réversibilité est liée au fait que, dans certaines conditions, ça se manifeste, dans d'autres, non. Donc, comment on va faire pour créer des conditions qui permettent que cette difficulté ne s'exprime pas, ou se résolve, etc. Alors, euh, d'autres éléments sur la sur la croyance hein, c'est de, de le discuter comme on le fait aujourd'hui finalement parce qu'une partie de nos croyances elles sont inconscientes mais elles nous animent quand même donc le, le plus on les dit, le plus on les échange à nouveau dans l'expérience de Château-Chinon moi je suis arrivé, ils avaient déjà largement commencé, ce qu'ils avaient fait à mon avis qui était important mais que j'avais repris dans les premières séquences, c'était de demander à chacun ce, qu ce qui serait réussi au bout de l'année pour eux, pour chacun, qu'est-ce qui serait un signe de réussite. Et euh, les simples énoncés de ça montraient d'abord qu'ils avaient encore des choses à dire là-dessus, pour se mettre d'accord sur les objectifs et les buts, et puis exprimer aussi finalement les, les, les débuts de croyances implicites qui les animent y compris ceux qui pouvaient être en doute important vis-à-vis des capacités de certains élèves à apprendre, à se développer, à être calme, à avoir de bonnes relations avec vous, etc. Les témoignages, les expériences d'autres, etc. peuvent faire évoluer éventuellement les croyances. Parfois, les croyances sont extrêmement résistantes. Donc là, il faudrait que je remobilise d'autres choses. J'ai le sentiment d'oublier un certain nombre d'éléments, mais... On peut, on peut agir jusqu'à un certain point. Et puis, deuxièmement, c'est les équipes. Bah, alors là, je, je, à la fin de Pépieta, l'autre jour, euh, j'ai exprimé un truc, j'espère avoir été compris, parce que c'est quand même, effectivement, moi, qui, comme je vous disais, j'ai vu beaucoup de milieux professionnels. Et il y a des milieux professionnels dans lesquels, dès qu'on a une difficulté, on appelle son collègue. Et on vient lui montrer ce qui nous pose problème. Et c'est normal, c'est dans c'est dans la culture du métier. Et ça gêne personne d'être observé, ça gêne personne de... Au contraire, on appelle quand ça marche, on appelle quand ça ne marche pas. Malheureusement, la culture dans laquelle nous vivons, et euh, qui est celle de l'enseignement, en France notamment, fait qu'on est, un... est tout seul, pour le meilleur et pour le pire, et euh, c'est redoutable d'avoir un observateur ou d'avoir quelqu'un qui vient nous aider, ou d'exprimer ses difficultés, etc. Donc ça, c'est déjà un premier point. Et puis deuxièmement, comme je le dis aux équipes avec lesquelles je travaille au bout d'un certain temps, je dis quand je vous ai vu au début, euh, je n'avais pas du tout d'équipe, j'avais devant moi un tas, c'est-à-dire un tas de gens qui sont là parce qu'ils sont payés pour, et qui sont nommés dans cet établissement. Et il faut bien du temps pour que ce tas devienne un rassemblement, puis commence à constituer un groupe et enfin soit une équipe de travail. Il faut un temps long. Ce n'est pas spontané, c'est dommage, sauf quelques miracles, mais il y a tout un travail de constitution, et, et là Christelle y a insisté hier, de constitution d'un groupe, puis d'une équipe, c'est-à-dire d'une équipe digne de ce nom. Et c'est un travail considérable, mais c'est un travail que l'accompagnement, c'est ce qu'on a constaté dans les, les différents accompagnements du dispositif national d'appui, c'est quel que soit le sujet traité, que ce soit l'agroécologie, la difficulté scolaire, l'innovation ou pas, les premiers bénéfices des accompagnements ou des, des mises en projet, quand les équipes s'engagent dans des projets, c'est de constituer, de consolider des vraies équipes de travail. Et une vraie équipe de travail, c'est quoi C'est une utopie commune, c'est-à-dire on y croit. Il y en a suffisamment qui y croient. C'est un ensemble de règles communes qu'on va appliquer ensemble et ce qui était très intéressant, et j'insiste sur ce qu'a dit Christian hier, à Château-Chinon, ils n'ont pas fait une charte pour les élèves ou les parents, parce que ça, euh, des chartes, il y en a des kilomètres. Ils ont fait une charte entre eux, une charte de travail de l'équipe, pour se mettre d'accord sur un ensemble de principes, de valeurs, de, de, de projections, de buts, qui étaient entre eux. Comment on travaille entre nous, comment nous nous respectons entre nous, comment nous échangeons entre nous, quelles garanties nous nous donnons. Et ça, c'est plus important que toutes les chartes et contrats qu'on fait signer aux familles dont ils ne comprennent pas la moitié ou euh, qu'on fait signer aux élèves sans leur avoir donné le temps de se l'approprier. Ça, ce n'est pas chez vous, bien sûr, mais dans d'autres régions, euh, on le trouve beaucoup. Bien. Donc, c'est cette question de, de, de, de, de, de, de tous ces éléments. Deuxièmement, c'est des règles de solidarité. C'est presque des règles de solidarité comme les commandos à l'armée. C'est-à-dire, on peut compter sur celui qui est à côté. Celui qui est à côté ne vous lâchera pas. Et c'est très difficile ça. C'est que si on... c'est connu dans les collèges en difficulté quand ça marche, c'est dès qu'on entend un bruit dans la classe du collègue, on y va deux ou trois. On y va deux ou trois pour l'aider. Et on fait taire. On, on remet, on remet les, les, les choses en place pour que ça fonctionne. Euh, on ne se critique jamais. On ne fait jamais aucune allusion négative aux collègues. Si on a des, des, des allusions négatives sur les collègues, on les traite dans le groupe. On a des règles communes vis-à-vis -vis des comportements. Parce que si l'un tolère beaucoup de bruit, puis l'autre ne tolère pas beaucoup de bruit, etc. et puis qu'on a des règles différentes, ça ne marche pas. Donc il faut construire un système de règles suffisamment communes et qui vont s'exprimer avec le style de chacun, avec sa liberté pédagogique et didactique, bien évidemment, pour sa discipline. Il faut connaître le référentiel. On l'a dit hier. Si on a une idée du référentiel, de la progression de ce que font les autres, on peut se coordonner avec les autres. On peut donner un sens c'est-à-dire une orientation, une cohérence. Si on a les mêmes modalités d'évaluative, chacun dans sa discipline, ça donne de l'ordre, ça donne de la cohérence. Donc il y a la construction d'un ensemble d'éléments de cette nature. Alors, on voit bien comment euh, Paul Dupin à Château-et-Chainon, elle avait constitué, alors on n'a on pas, pas toujours la possibilité, mais des équipes qui peuvent être compatibles, des gens qui peuvent être compatibles dans une équipe. Alors, effectivement, si on a des gens incompatibles, des gens qui ne croient pas du tout, des gens qui croient, ça va être compliqué. Voilà, c est, c est, c'est tout un boulot qui relève évidemment des, des gens et puis des, de l'encadrement euh, présent. En sachant que c'est très compliqué pour les, les, les, les, les, les, les, enfin, les directeurs, hein, parce que piloter un groupe, piloter un groupe d'enseignants, construire un groupe, ça demande des, des capacités qu'une partie des, des nouveaux ou des anciens directeurs ou, ou directeurs adjoints et autres n'ont pas, ils le disent eux-mêmes d'ailleurs, même si dans leur formation il y a un petit peu une initiation à ça, c'est compliqué. Bon, ça c'est un une des conditions de beaucoup, beaucoup d'éléments de réussite. En, en effet, c'est mais ça, ça, ça marche hein, quand ça marche.